C'est vraiment un grand honneur pour nous de recevoir Madame Panier runaché pour le lancement de l'opération VTE. Je suis très heureuse d'être ici parce que je voudrais vous parler des opportunités qu'offrent les carrières dans les secteurs industriels et du dispositif de volontaires territorial en industrie. Là où l'intelligence artificielle trouve ces développements les plus intéressants, les plus profonds, les plus complexes, ça se passe dans l'industrie. Et ça se passe aussi dans des start-up et dans des entreprises de taille intermédiaire qui arrivent à être leaders dans leur secteur. Et puis l'industrie, c'est au fond là où s'invente la transition écologique et énergétique. Parce que qui va inventer euh, les solutions pour faire cette transition écologique et cette transition énergétique, si ce n'est vous. Euh, un enjeu important pour notre économie, un enjeu important pour notre souveraineté technologique. L'industrie crée de l'emploi dans les territoires, elle crée de l'emploi induit, elle répartit mieux la richesse, elle ne la concentre pas dans les agglomérations. L'industrie, c'est un endroit où on a des responsabilités assez rapidement. Euh, sur des projets concrets où on peut aller dans la technique, mais on peut aussi aller dans le management. On a le droit de varier les plaisirs au fil de sa carrière. On a euh, une capacité à se projeter à l'international euh, très facile. Donc... Les formations s'adaptent aux transformations de l'économie. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Il faut étudier à l'international, il faut travailler à l'international. C'est probablement un de vos atouts aussi les plus précieux. Et vous accueillez aussi beaucoup d'élèves d'origine étrangère. Et ça aussi, ce métissage culturel est un très grand atout de votre formation. Et puis, il faut être polyvalent. Cette, cette capacité à passer d'un sujet à l'autre en ayant le, le juste recul, à la fois avec euh, une capacité analytique scientifique, mais également en sachant jouer des concepts d'humanité sociologique, euh, philosophique, et euh, on ne peut Trop vous recommander aussi, économique, d'avoir de, des doubles formations, d'aller élargir la palette de vos talents sur des formations, de vous sortir du seul cursus euh, scientifique. Tous ces éléments-là vous donnent l'appareil com euh, critique complémentaire qui vous permet euh, d'être polyvalent, mais réellement polyvalent, au cours de, de votre carrière et d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à écouter, c'est aussi savoir analyser le monde et savoir l'analyser, pas seulement de manière scientifique. On a besoin de plus d'ingénieurs dans les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Pour avoir moi-même travaillé et dans une entreprise de taille intermédiaire, et dans des grands groupes, et dans du public. Je peux vous dire que dans des entreprises de taille plus modeste, vous avez plus immédiatement des responsabilités. Cette liberté que l'on trouve dans la PME et dans l'entreprise de taille intermédiaire, elle n'a pas d'égal. Et c'est une expérience aussi entrepreneuriale, parce que quelque part, c'est une façon de faire de l'entrepreneuriat sans se mettre complètement à risque. C'est extrêmement formateur. C'est une année qui compte triple, en termes d'expérience professionnelle. C'est une façon d'avoir une expérience minimum un an avec un label qui vous permet de vous protéger par rapport aux, aux aléas de la vie des, des PME et des, des ETI. C'est une expérience gagnant-gagnant, une expérience aussi gagnante pour notre économie puisque c'est une façon pour nous de mettre les meilleurs sur des entreprises qui ont des projets et qui sont un peu à court de ressources pour les porter et pour développer notre, notre industrie. On veut le lancer dès la rentrée prochaine. Donc euh, voilà, euh, soyez candidats, we count on you. Oui, euh, parce que moi-même, j'ai pas mal d'amis qui, après avoir fini leur thèse, sont partis justement dans des euh, entreprises de petite taille, euh, notamment parce qu'ils avaient développé une expertise euh, qui pouvait représenter une réelle valeur ajoutée euh, pour l'entreprise en question. J'ai créé une entreprise, une start-up dans le domaine très spécifique, très spécialisé de la chirurgie à step par ordinateur pour le membre supérieur. Une chirurgie sur quatre membres supérieurs est réalisée avec ce système. Avoir une thèse, c'est très important lorsqu'il s'agit de créer ou d'apporter une innovation majeure dans un secteur industriel bien spécifique parce que le problème est très pointu il faut avoir les compétences et le focus. Pour une start-up aussi, c'est encore plus important parce que c'est comme ça qu'on peut créer une différence. Ce partenariat académique-industriel dans un domaine innovant de santé, c'est crucial. J'ai commencé dans un grand groupe donc, euh, lors de mon DUT. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu confort qu'on a lorsqu'on est dans un grand groupe. Et mais en arrivant en école d'ingénieur, j'ai continué, et là j'ai voulu changer, voir autre chose, agrandir un peu mon périmètre d'action. Et quand j'ai essayé de le faire, quand ça partait trop loin, c'était réservé à un autre service, et du coup, c'était pas possible d'intervenir de ce côté-là. C'est vrai que c'est pour ça que je compte plutôt partir vers une plus petite entreprise à la suite. Des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle depuis 10 ans, et euh, équipe, on a une équipe de, de, de 7 personnes, et on a fait le point sur le niveau des salaires dans notre équipe. Euh, la plupart recrutés à la sortie de l'école, et euh, effectivement, euh, on, on les paye bien, on respecte scrupuleusement les 35 heures, et on a des clauses sur les contrats où on n'est pas du tout... Euh, enfin, on permet à, à nos salariés de pouvoir aller travailler euh, en auto-entrepreneuriat à la concurrence vraiment une entreprise de taille intermédiaire dans laquelle je retrouve un petit peu des similitudes de la grande entreprise donc c'est vrai que je suis quand même attribué à des, à des projets spécifiques mais j'ai un plus grand champ d'action je gère l'ensemble du projet technique et ce qui se rapproche aussi un petit peu du monde start up c'est l'accès à la formation qui est permanent car on doit quand même être dynamique dans, dans notre marché et toujours avoir de nouvelles idées pour, pour faire face à la concurrence mais aussi euh, l'aspect plus plus humain, plus social, c'est très facile d'avoir accès à l'ensemble de, de, de l'entreprise et, et on n'est pas perdu dans une grande machine telle que je pouvais l'être chez Range avant. Euh, donc c'est un petit peu un monde entre les deux qui qui ma foi me convient me convient très bien. Notre enjeu, c'est d'aller ramasser les offres de PME et d'ETI, notamment au travers de ce dispositif. On a 136 territoires en France qui concentrent des industriels, petits et grands. Et au travers de ces 136 territoires, on a une connexion maintenant directe avec plein de chefs d'entreprise. Et c'est à nous de leur dire bah, « Prends ton destin en main » propose-nous des offres d'alternance, propose-nous des offres d'apprentissage, engage-toi euh, pour euh, euh, un VTE, etc. Et après, effectivement, il y a cette ingénierie un peu spécifique de dire, euh, un ingénieur ou un futur ingénieur, il faut quand même une promesse qui soit intéressante. Il faut que la mission, elle ressemble à quelque chose. Il faut que les responsabilités soient réelles. Il faut qu'il ait euh, une mission qui lui permette d'avoir un impact euh, sur euh, l'entreprise. Euh, et c'est une denrée rare. Donc, euh, qui dit rare dit précieux euh, et dit, dit donc euh, programme adapté. En fait, euh, faut faire ce que vous avez envie de faire. faut simplement éviter de faire imposer des visions par des gens qui vous expliqueront que c'est nul comme idée d'aller dans telle direction. Parce que ça, c'est vous qui savez mieux que tout le monde. Euh, c'est ce qui vous parle là. C'est pas... Euh... Euh, ce qui se dit, la meilleure option, le meilleur... Euh, voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en revanche, vous ne prenez pas de risque. À l'âge où vous êtes, avec la formation euh, que vous avez, vous ne prenez aucun risque dans vos choix de carrière maintenant. Donc, aller vers la sécurité et pas un bon calcul. Vous avez plutôt intérêt à aller vers une forme de prise de risque. Une forme de prise de risque qui peut être la taille de l'entreprise, qui peut être la nature du projet. Et donc, c'est le bon moment, effectivement, de partir en ETI ou, ou en PME. Et puis le troisième point, c'est que si vous tournez autour de la question de l'entrepreneuriat, mais vous n'êtes pas bien sûr que c'est fait pour vous, c'est un bon test aussi. Je pense que ceux qui ont suivi des coups de cœur, des rencontres, sont ceux aujourd'hui qui sont les, les plus épanouis. Dernier point, j'en profite, sur les, les femmes dans l'industrie. Euh, vous avez quand même un moment, <rire> saisissez-le parce que vous avez beaucoup d'industriels qui cherchent des femmes pour rééquilibrer la parité. Vous avez un certain nombre de lois aussi qui sont en train d'être passées. Euh, votre génération, elle est bien positionnée pour aller chercher les postes de direction. Je le dis, je ferme la parenthèse. Profitez-en. Et n'ayez pas peur.